Salut Alors euh, je vais tenter un nouveau format du coup euh, qui va consister simplement en fait à vous partager ce que je suis en train de lire en ce moment. Donc euh, voilà, je pense que ça nécessite pas plus d'explications que ça. Je vais simplement récupérer euh, quelques paragraphes qui m'ont touché ou même euh, je vais lire euh, avec vous et, euh, et je garderai au montage ce que je trouve le plus intéressant. Alors du coup, premier bouquin, sorcière de Mona Cholet, La puissance invaincue des femmes Alors j'en ai lu à peu près euh, la moitié, là je commence euh, la, la troisième partie euh, Qui du coup euh, aborde ce sujet des, des sorcières qui euh, bien souvent euh, dans notre société N'est abordé en fait que comme un icône de la pop culture Alors que ça renvoie à une histoire euh, bien particulière euh, de notre société euh, donc je, vous lis le... je vais vous lire quelques passages, du coup. En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face. Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l'histoire, nous trouvons des moyens de le tenir à distance. Ainsi, on fait souvent l'erreur de le situer au Moyen Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'avons avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir, alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance. Elles ont commencé vers 1400 et pris de l'ampleur surtout à partir de 1560. Des exécutions, ont, des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, comme celle d'Anna Goldi décapitée à Glaris en Suisse en 1782. La sorcière, égrie, écrit Guy Bechtel, fut une victime des modernes et non des anciens. Au sein des classes moyennes et supérieures, nombre de mères renoncent à faire pleinement usage de l'éducation qu'elles ont reçue pour se consacrer à celle de leurs enfants, qu'elles veulent la meilleure possible, et cette abnégation révèle une contradiction fondamentale. Le temps, l'argent et l'énergie dépensés pour assurer la réussite et l'épanouissement des petits traduisent au moins de manière implicite l'espoir qu'ils accompliront de grandes choses. Les nombreux psychologues, auteurs et éducateurs qui proposent de repérer et d'aider les enfants surdoués ou à haut potentiel confirment l'omniprésence de cette préoccupation. On peut en déduire l'existence d'un large consensus quant à l'importance de, ré... de la réalisation de soi et à la légitimité du besoin de reconnaissance. Et bien sûr, ces efforts concernent autant les petites filles que les petits garçons. Personne n'assumerait un traitement différencié. Nous ne sommes plus au 19e siècle Pourtant, si plus tard ces petites filles ont elles-mêmes des enfants, il est probable qu'une partie de ces ressources auront été dépensées en vain. Lorsqu'elles arriveront à l'âge adulte, soudain, par un étrange tour de passe-passe, tout le monde considérera qu'il ne s'agit plus pour elles de réussir leur vie, mais avant tout de réussir leur vie de famille. À croire que tout ce cirque autour de leur éducation visait surtout à occuper leur mère. Donc en fait ce texte il a un peu le défaut de ses qualités, c'est-à-dire qu'il est très inspirant parce qu'il y a plein d'anecdotes, etc., d'histoires de, de femmes et comment elles vivent aussi ce rapport au symbole des sorcières, etc., et que, quelle place ça prend dans notre société, mais il n'y a pas une étude vraiment de, de l'histoire de ce qui s'est passé pendant la chasse aux sorcières, même si elle fait référence à de nombreux, à de nombreux ouvrages qui, eux, le font. Donc c'est à la fois la force et le défaut, je trouve, de, de cet ouvrage même si, euh, il reste particulièrement inspirant. Euh... Ce livre est dédié au docteur John Sharp de Londres, qui, en 1957, une décennie avant que les médecins anglais soient légalement autorisés à pratiquer une interruption de grossesse pour un autre motif que la santé de la femme, a pris le risque considérable d'admettre pour un avortement une américaine de 22 ans en route pour l'Inde. Sachant seulement qu'elle avait rompu ses fiançailles dans son pays pour s'élancer vers un destin inconnu, il lui dit « Vous devez me promettre deux choses. La première, c'est de ne dire mon nom à personne. La deuxième, c'est de faire ce que vous voudrez de votre vie. Cher docteur Sharp, je crois que vous, qui saviez que la loi était injuste, ne m'en voudrez pas de dire ceci, si longtemps après votre mort. J'ai fait de mon mieux avec ma vie. Ce livre est pour vous. ce passage particulièrement émouvant. J'apprécie beaucoup ce bouquin, j'avais lu aussi euh, Silvia Federici euh, Caliban et la sorcière qui est plusieurs fois euh, citée dans, dans ce livre. Euh, je trouve que euh, ce, ce, ce livre est vraiment très intéressant. J'ai lu beaucoup de ces pages avec euh, la, la larme à l'œil parce que vraiment, en fait, on, on se rend compte à quel point euh, ce qui n'est aujourd'hui qu'une icône de la pop culture pour beaucoup de monde euh, est en fait vraiment euh, un épisode euh, traumatique de notre histoire, on va dire. Et, euh, et à quel point il est traité, euh, enfin, vraiment euh, sans sérieux, quoi. Alors qu'il s'est passé vraiment quelque chose de catastrophique, en fait, de désastreux. Euh, on peut voir vraiment à quel point quand, quand on voit toutes les, les sévices qui ont été faites et l'absurdité en plus des, des accusations etc euh, à quel point à l'époque ça a dû être euh, vraiment très dur en fait quand, quand on voit autant de femmes se, se faire euh, forcément euh, torturer de la sorte euh, on imagine bien que euh, celles qui sont encore vivantes euh, elles n'en sortent pas non plus indemnes quoi Alors, ensuite, on va lire un petit peu de Noam Chomsky, Raison et Liberté. Sur la nature humaine, l'éducation et, et le rôle des intellectuels. Alors là, j'en suis euh, pas vraiment encore à la moitié. Mais du coup, il y a déjà quelques, euh, quelques bouts que je vous ai récupérés que, que je trouve très intéressants. Et notamment qui centre, du coup, un petit peu dans, dans la dynamique dans laquelle euh, j'essaye d'être de plus en plus en ce moment, du coup, en rapport avec, euh, du coup, à, à la rationalité, etc., qui est, qui est fort et qui est exprimé, explicite. Euh, je veux dire, ce petit passage qui secoue, même si euh, j'apporterai quelques critiques. L'idée de « nature humaine » est le pont qui relie le programme de recherche de linguistique et du savant avec les combats pour la liberté et l'égalité du penseur politique et du militant. Tel que Chomsky la conçoit, la nature humaine n'est pas une essence, mais un ensemble de capacités ou de dispositions régies par des règles, comme celle du langage, ancrées dans, la ancrée dans le biologique, celle ci constitue un cadre qui, limitant les possibles, assure en même temps à l'esprit humain une créativité illimitée. À contre-courant de l'idée largement reçue qui voudrait que l'innéisme soit conservateur et que les slogans « tout est culture » et « tout est construit » soient progressistes, Chomsky voit dans l'existence de structures mentales innées la marque que l'homme est né pour la liberté. Si les hommes étaient des êtres indéfiniment malléables, complètement plastiques, si leur esprit était dépourvu de structures innées et s'ils n'avaient pas de besoins intrinsèques de nature culturelle ou sociale alors ils seraient les sujets appropriés pour le formatage du comportement par l'État autoritaire, le chef d'entreprise, le technocrate ou le comité central. Ainsi, l'étude du langage et de son usage pourrait nous aider à concevoir une organisation sociale capable de satisfaire le besoin humain fondamental, s'il en est de spontanéité, de créativité, de solidarité et de justice sociale. Euh, bon alors moi je pense pas qu'il y ait forcément besoin d'opposer euh, cet inéisme et... Euh... Et ce « tout est culture hein, », euh, comme je ne pense pas qu'il y ait besoin que, euh, de, de dire que euh, l'homme est naturellement porté euh, sur, euh, enfin, sur la liberté pour euh, affirmer la nécessité de l'anarchie aujourd'hui. Je pense que euh, l'égalité, la, la destruction des, des hiérarchies aujourd'hui, c'est une nécessité écologique, c'est une nécessité en tant qu'espèce, et, euh, et que c'est simplement quelque chose à laquelle on doit faire face c'est pas forcément quelque chose qui serait de l'ordre de notre nature ou de notre culture en fait, et je pense que euh, le fait qu'admettons l'humain soit parfaitement malléable, ça le rendrait aussi euh, tout à fait capable euh, bah, de répondre à cette nécessité d'un monde sans exploitation aujourd'hui, qui détruit le vivant donc euh, après c'est quand même une approche intéressante et surtout c'est une approche qu'on a peu l'habitude de voir euh, dans les milieux de gauche donc je trouve que c'est euh, on va dire rafraîchissant. Euh... Donc, autre passage. La science et le racisme. Considérons pour finir la question des relations entre race et dotation intellectuelle. Insistons encore. Dans une société décente, aucune découverte qui pourrait être faite à ce sujet ne saurait avoir de conséquences sociales. Les individus sont ce qu'ils sont. Pour que des conséquences sociales découlent de la découverte que la mesure moyenne d'une certaine capacité est X ou Y dans une catégorie raciale déterminée, il faut avoir adopté la présupposition raciste que les individus doivent être considérés comme les représentants de leur catégorie raciale. Si l'on élimine cette présupposition raciste, les faits, qu puisse... les faits quels qu'ils puissent être n'ont aucune conséquence et ne méritent donc pas d'être connus. Ce... Et ne donc pas d'être connu de ce point de vue tout au moins. Euh, voilà, notamment ce qui est intéressant, c'est que effectivement euh, des différences euh, biologiques, euh, des différences de compétences, des, des, des différences en fait, ne sauraient en aucun cas fonder une hiérarchie. Il y a, y a un biais là qui est, qui est absolument euh, destructeur et qu'on voit euh, bien souvent. Et qui d'ailleurs euh, nous bloque aussi beaucoup dans notre réflexion, parce que du coup on se refuse à, à avoir tout lien avec euh, la nature, etc., comme si on était des purs êtres de culture, mais euh, pas, parce que euh, naturaliser... Euh, le, la domination, etc., ça serait forcément l'accepter, mais euh, je pense que ça, c'est avant tout euh, un, un biais de l'ordre de l'appel à la nature, qu'on pourrait appeler le, le contre-appel à la nature, en fait. C'est pas parce que quelque chose est naturel que quelque chose est bien, et inversement, c'est pas parce que quelque chose est naturel que c'est mauvais. En fait, euh, la, la nature, euh, là-dessus, euh, elle est pas euh, absolue, enfin c'est comme la, la gravité, ça nous empêche pas de sauter, quoi. Donc... Euh, il y, y a pas de hiérarchie à faire en lien avec ce que serait la nature surtout que dans tous les cas aujourd'hui euh, la nature elle est en train de de, de disparaître à cause de ces procédés euh, hiérarchiques et autoritaires qui euh, exploitent la nature donc euh, voilà à moins que la nature soit effectivement autodestructrice bon bah ben là voilà on va avoir hein, des philosophes qui, qui ont cette position hein, comme Sade par exemple ou ou euh, ou Nietzsche aussi dans un certain sens. Mais, euh, mais bref, continuons. Si la recherche sur la relation entre la race et une certaine capacité doit avoir un sens, celui-ci ne peut découler que de l'intérêt scientifique de la question. Dans une société raciste, on peut s'attendre à ce qu'une recherche sur la relation entre race et le QI renforce les préjugés d'une manière pratiquement indépendante de ses résultats. Avec des concepts comme ceux de race et de QI, toute recherche est vouée à déboucher sur des résultats obscurs et contradictoires, en usant d'arguments complexes que l'homme de la rue aura du mal à suivre. Le raciste interprétera la conclusion « il n'y a pas de preuve » comme voulant dire « c'est probablement vrai ». Il y aura pour lui un vaste espace où se vautrer dans ses préjugés. Le simple fait que cette recherche est menée suggère que ses résultats ont de l'importance, et puisqu'elle n'a d'importance qu'en vertu d'une présupposition raciste, cette présupposition sera insinuée sans avoir besoin d'être exprimée. C'est pour des raisons de ce genre qu'une étude scientifique sur les caractéristiques génétiques des juifs aurait été une chose effroyable dans l'Allemagne nazie. Il est indubitable que la recherche sur les relations entre races et cuits a causé un tort extrême aux victimes de racisme en, a en Amérique. J'ai entendu des éducateurs noirs décrire de, manière décrire de manière saisissante la souffrance et les blessures infligées à des enfants à qui on a fait comprendre que la science avait démontré ceci ou cela au sujet de leur race, ou même simplement qu'elle jugeait nécessaire de soulever la question. Nous ne pouvons ignorer le fait que nous vivons dans une société profondément raciste, mais si nous aimons mieux, même si nous aimons mieux l'oublier. Quand les éditorialistes du New York Times et le représentant des états unis à l'ONU, Daniel Moynihan, fustigent sans doute à juste titre la dictature, le dictateur ougandais Idi Dada comme un meurtrier raciste, une vague de fierté soulève le pays. Et on loue leur courage et leur honnêteté intellectuelle. Mais personne n'aurait la vulgarité de faire observer que, dans un passé qui n'est guère lointain, ces mêmes éditorialistes et ce même ambassadeur ont soutenu le meurtre raciste pratiqué sur une échelle qui excédait de loin les délires les plus barbares d'Amin Dada. L'incapacité générale à indignation devant ces déclarations hypocrites révèle, en premier lieu, toute la puissance des contrôles idéologiques qui nous empêchent d'être lucides sur nos actes et sur leur signification et en second lieu, la profonde adhésion de nos nations aux principes racistes. Les victimes de nos guerres en Asie n'ont jamais été considérées comme des humains à part entière, un fait qui, pour notre honte éternelle, peut trop facilement être prouvé. Quant au racisme dans notre pays, je n'ai pas besoin de commenter. Quand quelqu'un prétend que cette recherche se justifie par la possibilité qu'elle conduise à certaines améliorations dans la méthodologie des sciences sociales, comme l'a soutenu par exemple le président de la Boston University, John Silbert, il donne une idée claire de ce qu'est son jugement moral. Une éventuelle contribution à la méthodologie de la recherche a plus de poids pour lui que le coût social d'une étude sur la relation entre race et cuit dans une société raciste. Les avocats de cette position croient souvent qu'ils défendent la liberté de la recherche, mais ce n'est rien d'autre qu'une confusion. La question de la liberté de la recherche se pose ici sous sa forme classique. La recherche en question entraîne-t-elle des coûts Et si oui, ceux-ci sont-ils contrebalancés par son importance Le scientifique n'a pas plus qu'un autre le droit d'ignorer les conséquences probables de ce qu'il fait. Alors là, du coup, c'est l'intro de la deuxième partie, les intellectuels contre la vérité. Il n'est pas très courant de voir associer analyse politique et théorie de la connaissance, et moins encore rationalisme et progressisme. Voilà plus d'un demi-siècle, ce programme était exactement représenté par les positivistes du cercle de Vienne. Mais depuis une vingtaine d'années, sous la bannière du postmodernisme, plus ou moins unifié après un travail d'import-export franco-américain sous le nom de French Theory, tout ce qui, de près ou de loin, se réclame de la science, de la vérité et de l'objectivité est disqualifié comme réactionnaire. Le savoir serait l'autre nom du pouvoir, aux mains des états et des élites, blanches et mâles, pour maintenir à leur place les dominés dont les intellectuels de gauche se sont faits les héros. Les deux textes rassemblés dans cette partie constituent une défense de l'objectivité comme cadre moral et intellectuel, d'établissement des faits c'est à partir d'eux, et de seuls, qu'une compréhension digne de ce nom peut être produite, et que chacun peut prendre des décisions en toute connaissance de cause et des conséquences. Où l'on voit que c'est en revenant aux valeurs portées par l'anarchisme que Noam Chomsky défend l'objectivité et la recherche de la vérité comme principaux garants d'une organisation vraiment démocratique de la société. S'appuyant en particulier sur les témoignages de George Orwell sur la guerre civile espagnole, Chomsky porte la critique contre les intellectuels libéraux et communistes qui, relayant l'ordre social défendu par leur état d'allégeance respectif, condamnent les mouvements populaires et la participation du peuple aux prises de décisions cruciales, se réservant la maîtrise des changements politiques et la gestion de l'ordre social. Euh, voilà très bien je pense que ça donne un petit topo. Euh yeah. Yeah. Autre ouvrage alors que j'ai trouvé euh, par hasard euh, chez moi, donc je ne sais pas exactement ce qu'il vaut, mais je vais le feuilleter du coup euh, un petit peu avec vous, pour voir s'il y aurait euh, quelque chose d'intéressant sur du coup le, le guide du jardinage biologique, parce qu'effectivement c'est aussi important d'avoir des connaissances à mon avis euh, dans ces domaines, euh, étant donné que ça nous sera sûrement utile dans le futur j'imagine. <rire> ce qu'est le jardinage biologique ce n'est vraiment pas la chose la plus facile que de donner une définition du jardinage biologique. Pour aller vite, certains parlent de jardinage sans engrais solubles ni pesticides de synthèse, outre qu'elle est quelque peu mystérieuse. Sans produits chimiques serait plus parlant mais moins précis. Cette définition négative laisse de côté tout ce qui a fait la substance des méthodes biologiques, utilisation d'engrais naturels, pratique du compostage et des engrais verts, couverture du sol, association des plantes, etc. Mais ces techniques, il faut bien le dire, ne sont pas l'usage exclusif des jardiniers biologiques. On peut pratiquer le compostage ou associer les cultures tout en traitant avec les pires produits chimiques. Donc on a beaucoup de, de choses du coup sur les euh, la nature des sols, argileuses, argileuses, limoneuses ou sableuses. Ce sont un peu les, les trois grands types de, de nature de sol. Pourquoi associer des cultures Pour profiter de l'influence bénéfique que certaines espèces végétales ont sur d'autres, probablement à cause de substances excrétées par leurs racines, exemple épinards plus autres légumes. Deux, pour mieux occuper l'espace à la fois en profondeur grâce à des systèmes racinaires complémentaires, en hauteur ou horizontalement. Exemple, maïs plus cucurbitacée. 3. Pour mieux occuper l'espace en associant des espèces à cycle court et des espèces à cycle long. Exemple, asperges plus échalotes, radis plus carottes, choux plus laitues. Le sol est ainsi mieux utilisé, donc plus productif, mieux couvert, moins facilement envahi par les mauvaises herbes. 4. Pour mieux profiter de l'azote puisé dans l'air par les espèces appartenant à la famille des légumineuses haricots, pois, fèves, trèfles, etc. Et ce qui est libéré dans le sol au fur et à mesure de la décomposition des racines. Par exemple, maïs plus haricots. Pour bénéficier de l'effet protecteur face aux maladies ou répulsifs. 5. Pour bénéficier de l'effet protecteur face aux maladies ou répulsifs face aux insectes ravageurs de certaines espèces. Exemple, réfort plus arbres fruitiers à noyau. Carotte plus poireaux ou oignons, Coriandre plus carotte. A noter, les associations plantes hautes plus plantes basse ne sont vraiment intéressantes que dans les régions très ensoleillées, sud de la France. L'efficacité des différentes associations n'a pas toujours été démontrée de manière scientifique. Le tableau de la page suivante fait la synthèse de toutes les combinaisons qui ont été citées par différents auteurs. Nous ne, signa nous ne signalerons au chapitre « culture potagère » que celles qui semblent avoir fait leur preuve. Certaines associations ont un effet négatif, exemple « chou plus radis divers ». Ok, très bien. Alors si vous voulez faire un arrêt sur image, voilà si ça vous intéresse un petit peu. Mais en vrai je pense que c'est tout à fait retrouvable sur internet, il doit y en avoir déjà. Voilà, je vais pas plus m'étendre parce que de toute manière je, je n'y connais pas grand chose et à vrai dire je ne sais pas quelle est la, la qualité de ce bouquin, je l'ai simplement pris voilà pour commencer à, à m'y initier un petit peu. Donc, euh, c'est peut-être quelque chose qu'en revanche, euh, je ferai un peu plus euh, à l'avenir, étant donné que je compte euh, en faire une de mes activités, dans un futur euh, plus ou moins proche. Euh, voilà, on va aller lire euh, aussi quelques articles du coup sur le PC, on va changer d'angle, etc., vu que euh, là, c'était euh, les livres, mais je lis aussi des PDF qui sont vachement longs, d'ailleurs Alors on va lire un chapitre du coup de matériaux philosophiques et scientifiques pour un matérialisme contemporain, sciences, ontologie, épistémologie, volume 1, sous la direction de Marc Silberstein. Et on va donc lire le chapitre 4, si je me trompe pas, tout à fait chapitre 4 de Marc Silberstein, justement. « Aléa et avatar du spiritualisme français au XIXe siècle, permanence et désuétude de la détraction du matérialisme ». Donc je vais le lire en même temps que vous, là, et je vais simplement euh, vous lire les passages qui me semblent intéressants. Mais Du coup, je sais pas exactement ce que ça va donner. Après la grande phase philosophique du matérialisme français au XVIIIe siècle, le matérialisme des Lumières, le siècle suivant vit se développer un matérialisme soucieux de s'appuyer sur des connaissances dûment averties des sciences, notamment l'histoire naturelle et la physiologie, en plein essor et pleinement scientificisées. Charles Darwin et Ernst Haeckel, avec la théorie de l'évolution par le moyen de la sélection naturelle et l'anthropogénie qui en découle, furent les principaux protagonistes d'une controverse dans laquelle s'illustrèrent nombre d'opposants fixistes et spiritualistes, ou encore des évolutionnistes théistes en un mot, anti Une grande partie du débat se déroula entre les spécialistes des disciplines concernées avec deux surcroît à l'intérieur du camp des partisans de l'évolution, une évolution non dirigée par une force surnaturelle. Une dispute au sujet des mécanismes évolutifs darwiniens, lamarckien et parfois un mixte des deux, montrant dans ce dernier cas non pas tant un esprit de conciliation qu'une absence de stabilisation théorique des doctrines en jeu. Dans le même temps, l'antimatérialisme trouva main dans le même temps l'antimatérialisme trouva main défenseur au sein de l'université. La philosophie française du 19e siècle se révèle extrêmement conservatrice, ressassant en de longues dissertations érudites et exégétiques les apports des grands philosophes du passé, notamment ceux qui sont dans le droit fil du spiritualisme alors dominant. Bon d'ailleurs du coup j'en profite euh, pour faire un petit tropo faut arrêter de confondre euh, Darwinisme et Spencerisme donc spencerisme en fait qui correspond à cette idée qu'on a du darwinisme social qui euh, correspond un peu à la loi du plus fort c'est strictement pas ce que disait darwin c'est même strictement le contraire euh, ce qui détermine euh, l'évolution d'une espèce du coup c'est son adaptation au milieu naturel et donc euh, vous avez beau avoir euh, par exemple je sais pas courir plus vite et très meilleur dans une certaine euh, compétence, c'est pas pour ça que vous allez forcément mieux survivre et surtout euh, c'est pas parce que le manière, vous avez survécu que euh, nécessairement euh, votre patrimoine génétique euh, va s... va se partager quoi donc ça n'a ça aucun rapport en fait et euh, ce qui va être beaucoup plus déterminant ça va être des, des catastrophes écologiques enfin voilà par exemple vous avez beau courir très vite il euh, y a des situations où ça va pas euh, vous aider beaucoup quoi il euh, y a des catastrophes naturelles, elles en ont rien à faire euh, de celui qui a gagné la compétition euh, du village, quoi. Donc euh, voilà, faut arrêter de confondre ça et de et de croire que euh, l'évolutionnisme serait euh, en soi réactionnaire. Au contraire, euh... continuons. Une longue citation de Spinoza s'impose, car il s'y condense tant de sagesse et, et d'intelligence que rien ne manque à la critique d'une telle conception irrationnelle. Il ne faut pas négliger ici le fait que les sectateurs de cette doctrine qui ont voulu faire montre de leur esprit en assignant les fins des choses ont, pour prouver cette doctrine qui est la leur, introduit une nouvelle manière d'argumenter, la, la réduction non pas à l'impossible, mais à l'ignorance. Ce qui montre bien que cette doctrine n'avait pas d'autre moyen d'argumenter. Car si par exemple une pierre est tombée d'un toit sur quelqu'un et l'a tué, c'est de cette manière qu'il démontre que la pierre est tombée pour tuer l'homme. En effet, si ce n'est pas à cette fin et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée, comment tant de circonstances Il faut souvent en effet le concours de beaucoup, ont-elles pu se trouver concourir par hasard tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé et que l'homme passait par là. Pourquoi l'homme passait-il par là et à ce moment Si de nouveau tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là parce que la mer la veille par un temps encore calme avait commencé à s'agiter et que l'homme avait été invité par un ami, de nouveau ils insisteront car poser des questions est sans fin. Et pourquoi la mer s'était-elle agitée Pourquoi l'homme avait-il été invité à ce moment-là Et c'est ainsi qu'ils ne, qu ne cesseront de te demander les causes des causes jusqu'à ce que tu te réfugies dans la volonté de Dieu c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance. Et il le va de même quand ils voient la structure du corps humain, ils sont stupéfaits, et de ce qu'ils ignorent les causes de tant d'art, ils conclut que ce n'est pas un art mécanique qui l'a construit, mais un art divin ou surnaturel, et constitué de telle manière qu'aucune partie n'en les ait une autre. Et de là vient que qui cherche les vraies causes des miracles et s'emploie à comprendre les choses naturelles comme un savant, au lieu de les admirer comme un sot, est pris pour un peu comme un hérétique et un impie, et proclamé tel par ceux que le vulgaire adore comme les interprètes de la nature et des dieux. Car ils savent bien qu'une fois supprimée l'ignorance, la stupeur, c'est-à-dire le seul moyen qu'ils ont pour argumenter et maintenir leur autorité, est supprimé. Spinoza, si L'anti-darwinisme de l'actuel intelligent design fonctionne comme dans l'exemple de Spinoza, il souligne les lacunes de la théorie darwinienne et la récuse au nom de son imperfection, c'est-à-dire son incapacité à rendre compte de tous les phénomènes du vivant, tout en affirmant que le monde vivant est harmonieusement constitué et que tout est ordonné de manière exacte en vue d'une fonction. Pour le renouveau spiritualiste, le temps est venu de dépasser les faiblesses de ce que Victor Cousin, 1792-1867, a installé depuis quelques décennies, a installé quelques décennies plus tôt dans l'université française, une philosophie dite éclectique, un spiritualisme naïf. Dépasser ces faiblesses, c'est surtout se pencher sur ce que disent les sciences, leur faire parler la langue de la métaphysique spiritualiste, tout en prétendant défendre leur neutralité. Il faut en venir à un positivisme spiritualiste, sans se soucier aucunement de ce que l'on bâtit, une philosophie officiellement sur un oxymore. L'ennemi déclaré est le matérialisme dit scientiste, le déterminisme et le nécessitarisme, confondu avec le fatalisme, qu'il faut remplacer par la contingence irréductible, opérateur de l'abdication de la connaissance. Alors par la suite, du coup, l'article s'appuie sur une œuvre de Caro, euh, qu'il va critiquer donc euh, au travers de son article. « Le danger des notions esprit, pensée, âme, etc. est dans l'illimité qu'elles introduisent, et on les introduit précisément pour se servir de cette illimité. Si on les définissait, l'inconvénient pourrait disparaître, et avec lui leur apparente utilité. » En acceptant pour des entités réelles toutes les créations logiques de l'esprit, il évoque ici la force vitale, on se trouve entraîné à des exagérations qui font éclater l'absurdité de cette méthode. Y aurait-il donc des fonctions vitales Je ne saurais m'élever avec assez de force contre ces sortes d'opinions vitalistes qui, non seulement sont en désaccord avec l'expérience, mais qui tendraient à vouloir maintenir entre ce qu'on appelle des phénomènes vitaux et ce qu'on nomme les phénomènes cadavériques, une sorte de barrière qui n'existe pas. Alors, du coup, critique du vitalisme, je vous mettrai en description euh, un article de Cortex qui justement euh, fait la critique du vitalisme. Si au contraire ce sont les lois qui gouvernent, elles gouvernent immuablement, c'est-à-dire qu'elles excluent toute intervention d'une cause étrangère. Or, tout nous atteste l'existence des lois immuables. Il faut donc bien croire que l'idée de Dieu est la plus inutile des chimères. Si par hasard Dieu existait, son autorité ne pourrait être que purement honoraire. Dans ce cas, il faudrait dire que Dieu il faudrait dire de Dieu ce qu'on disait du roi constitutionnel. Dieu règne et ne gouverne pas. Dieu règne et ce sont les rois qui gouvernent. Pour l'honneur de Dieu, autant dire qu'il n'existe pas. L'antimatérialisme de Caro-Chevreul se rapporte alors, apparemment sans le savoir, à la théologie naturelle d'un William Palais, grand propagandiste de la métaphore de la montre au rouage si bien agencé que le hasard, au sens de contingence, d'absence d'intentionnalité, ne peut en être la force organisatrice, ce qui démontrait bel et bien, selon lui, que le phénomène d'ordre par hasard est encore plus impossible avec des entités aussi harmonieusement agencées que les êtres vivants. Cet antimatérialisme prend aussi la forme d'un vitalisme sommaire. Par exemple, le chimiste Chevreul reconnaît bien que les cristaux se façonnent sous l'action seule de forces naturelles. Cette cristallogénie relevant donc de processus physico-chimiques qu'il admet. Mais le vivant! Ici, les formes ne sont pas celles des arêtes vives du cristal, mais des formes plus ou moins arrondies. Ici les formes ne sont pas celles des arêtes vives du cristal, mais des formes plus ou moins arrondies, composées de solides et de liquides, dans l'intérieur desquelles tout est mouvement. Très classiquement, Caro reproche aux matérialistes de nier l'existence de Dieu avec la même absence de preuve que les théistes qui, eux, affirment cette existence. Donc là, malheureusement, il, il réappuie pas derrière, mais donc bien évidemment, c'est pas du tout la même chose d'affirmer que Dieu n'existe pas, qu'on n'a pas besoin de, de, de l'hypothèse de Dieu pour expliquer le monde, et d'affirmer qu'il existe sans preuve. Parce que, bien évidemment, euh, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. Donc c'est ceux qui disent que Dieu existe qui doivent prouver que Dieu existe. Celui qui dit que Dieu n'existe pas n'a aucune preuve à affirmer, en fait. Juste, euh, comme ils le disent dans un autre chapitre, il y a comme une présomption de non-existence de Dieu, comme une présomption d'innocence tant qu'on ne sait pas si euh, le, la culpabilité a été euh, avérée ou non. Donc euh, la neutralité, en réalité, c'est euh, c'est pas de, de trancher euh, entre une hypothèse absurde et euh, et la non-hypothèse. Enfin, euh, sinon, euh, le, le monstre de pattes pourrait très bien être Dieu, et la neutralité, ça serait de dire, euh, eh ben oui, peut-être qu'il existe. Bah ben non, la neutralité, c'est de dire qu'on n'a aucune preuve, et que, donc, en fait, euh, c'est pas une hypothèse plus intéressante que n'importe quelle autre. Il y avait des rires même moins intéressante que beaucoup d'autres. La neutralité, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de, de cette hypothèse pour expliquer le monde et qu'on s'en tient à l'expliquer sans cette hypothèse, tout simplement. Son propos est raffermi par la constatation que parmi les principaux fondateurs de la cristallographie, on trouve deux ecclésiastiques, Sténon et Haillé. <rire> Ainsi, à un prêtre et à un évêque est dû cette science merveilleuse que les matérialistes voudraient tourner maintenant contre la spiritualité de l'âme et par la suite contre la religion. <rire> Pourrait-on dire alors que Dieu a créé les cristaux pour permettre le, la survenue de leur science portée par deux de ses ailes serviteurs? Je trouve le... la situation assez marrante. En effet, c'est le remplacement d'un Deus ex machina par une nature autonome qui révolte Caro. C'est une citation de Geoffroy Saint-Hilaire. J'ai lu aussi au sujet du poisson que parce qu'il vit dans un milieu plus résistant que l'air, ses forces motrices sont calculées pour lui procurer tel mode de progression, que parce qu'il fait partie de l'empranchement des vertébrés, il doit avoir un squelette intérieur. À raisonner de la sorte, vous diriez d'un homme qui fait usage de béquilles qu'il était originalement destiné au malheur d'avoir l'une de ses jambes paralysée ou amputée. La stratégie de Caro est louvoyante et généralement opportuniste quand il se place en tant que métaphysicien, aux côtés de la science. Ses modèles sont Claude Bernard et Eugène Chevreul, figures tutélaires de la méthode expérimentale, parangon 19 miste de la scientificité à qui il emprunte ce dont il a besoin pour exclure le matérialisme. Caro veut certes que la métaphysique vive, encore faut-il qu'elle ne soit pas matérialiste son principal grief à l'encontre des matérialistes, disciples révoltés de l'école expérimentale, est que ces derniers, partant de l'épistémologie prudente de l'école expérimentale refusent de se prononcer au sujet des causes premières et des causes finales, trahissent cet idéal justement en statuant sur ces types de causes, censés appartenir de plein de droits, un droit inaliénable pour Caro à la métaphysique. À certains égards, si nous ne sentions pas poindre la malhonnêteté intellectuelle sous le masque rassurant du raisonnable, on pourrait souscrire à la revendication de Caro en faveur d'une science prudente dans ses assertions, alors qu'est totalement inacceptable sa conclusion qui, comme une irrémédiable ancienne, vient parachever un raisonnement maintes fois ravaudé, si la science ne peut remonter aux causes premières, c'est que celles-ci appartiennent au néant du connaissable, Dieu. Remarquons ici que cette idée a connu une postérité féconde. Au XXe siècle en France, Henri Bergson fut un des principaux philosophes à avoir ainsi pris le parti de dialoguer avec les sciences de son temps pour réintroduire l'indicible et l'intuition au sein même de ces sciences.